Bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro de Solidaires en Action un peu spécial, puisque confiné, dans les jours qui viennent, on va essayer de faire un petit tour de France pour euh, voir ce qu'implique ce confinement, d'où il vient, comment on réagit et comment on agit syndicalement. C'est parti Solidaires en Action. En action. Aujourd'hui, on reçoit Julie, qui est à la Fédération Sud Santé Sociaux. On avait commencé à tirer la sonnette d'alarme début mars euh, par rapport au Covid-19 quand on a vu euh, l'amplification que ça prenait en Italie et quand on a vu euh, ce qui se passait euh, aussi euh, bah, à Mulhouse, euh, où on avait des retours des camarades sur le terrain qui, euh, qui commençaient aussi à nous alerter sur, euh, sur la saturation des services de réa. On a envoyé euh, un communiqué de presse et un courrier au au ministère pour justement faire le, le point en disant attention certes tout le monde va pas être euh, malade grandement du covid-19 mais il y a 5% de la population qui va avoir besoin de lits de réanimation. On s'est dit on va très très vite arriver à saturer les réa sachant qu'il n'y a pas que du covid-19 en réanimation il y a aussi d'autres euh, ben, malades d'autres patients qui ont besoin de lits de réanimation. Pourquoi il y, y a si peu de places de réanimation ou est-ce que c'est suffisant ce nombre de places de réanimation parce que depuis, euh, bah depuis plus de 20 ans, en fait, on attaque, euh, on attaque euh, grandement euh, la santé et le service public de santé, notamment, parlant à chaque fois de rentabilité. Donc, on ferme des lits. Entre 2003 et euh, bah, 2020, il y a eu plus de 65 000 fermetures de lits. Et dans ces lits-là, il y a des lits de réa qui ont été fermés. Ne serait-ce qu'en 2018, il y a eu 4000 fermetures de lits euh, dans les services publics de santé. La santé, ce n'est pas une marchandise, c'est quelque chose qu'on qu revendique et qu'on qu dit depuis des années. La santé de, ne doit pas rentrer euh, dans ces politiques libérales. C'est vrai que depuis un an, il y a une intersyndicale, une inter qui s'est créée euh, euh, voilà, suite euh, au mouvement des urgences. Et depuis un an, on demande euh, simplement euh, trois choses, c'est-à-dire une augmentation du personnel dans les services. Euh, une augmentation euh, des, des lits et la réouverture de, des hôpitaux et des lits des hôpitaux de proximité qui ont fermé et aussi une augmentation de, de salaire puisque le travail euh, que les personnes qui travaillent dans ce secteur euh, ont un salaire décent pour vivre c'est un salaire qui n'a pas été euh, réévalué depuis, euh, depuis plusieurs années et, euh, et la France est 26e sur 32 pays de l'OCDE enfin, il n'y a eu aucune augmentation de personnel il n'y a eu aucune ouverture de lits euh, ces deux mesures là aurait peut-être pu permettre d'atténuer la crise. Et nous, c'est vrai qu'on prend un confinement beaucoup plus strict où on demande à ce qu'il n'y ait que les services essentiels au maintien de la vie en fait, qui fonctionnent. Les, les lieux d'entreprise qui ont perduré, je pense notamment à Amazon, où on commence à avoir des épidémies de COVID-19, euh, la, la proximité, la en fait, crée l'épidémie. Tout ce qui n'est pas essentiel, ferme à l'heure actuelle. Et on demande aussi que euh, l'hôpital réquisitionne, euh, socialise, nationalise des entreprises pour produire du matériel médical, pour produire des surbouts, pour produire des masques, mais aussi pour produire des, des médicaments qui commencent à manquer maintenant dans les réanimations, qui sont euh, des drogues sédatives avant l'intubation. C'est insupportable d'entendre qu'un euh, jour, il faut porter un masque, un jour, il ne faut pas porter de masque. Et en fait, les directives elles, sont, elles changent en fonction du, du stock de masques c'est euh, normalement euh, un masque qu'on ne doit pas porter au-delà de quatre heures. Et c'est les directives qui étaient en place avant qu'il y ait l'épidémie. Et ces directives-là ont changé à partir du moment où qu'il y a eu l'épidémie. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il soit en libre service, pourquoi pas, pour que tout un chacun puisse sortir euh, avec un masque quand il doit sortir. Et si, si votre entreprise euh, ne veut pas fermer, euh, ben, il existe des, ce qu'on appelle le droit de retrait, il existe euh, ben, le, le droit de grève aussi. Donc euh, voilà, pour votre santé, pour la santé de vos proches, restez chez vous. Toutes les personnes qui nous applaudissent euh, le soir, euh, bon déjà d'une part, euh, ce qu'on leur demande, c'est d'être euh, avec nous dans la rue euh, au sortir de la crise. Et que, euh, ben, mardi 7 avril, de faire des pancartes, de faire des banderoles, euh, de les prendre en photo, de crier des slogans euh, pour demander euh, du fric pour l'hôpital public, euh, des moyens euh, pour la santé de demain, euh, voilà. En action. en action.